Salut la famille, espérons vous trouver en santé de l'endroit où vous trouvez en ce moment dans le monde entier. J'espère que ça va chez, chez tout le monde. Moi, ça, ça va. Je me porte très bien, surtout quand je viens partager avec vous euh, ma petite expérience sur le métier de l'actorat. Ce que j'ai vécu et ce que j'ai dû apprendre avec le temps. Vous savez... Permettez que je commence toujours par euh, cette motivation qui part du fait que je suis conscient que chez nous, ou encore pour ce métier, il est très difficile de payer les cours pour euh, apprendre à l'école, surtout quand on vient d'un pays comme le nôtre où le pouvoir économique est tellement faible. Alors, on ne peut que passer par des formations de quelques jours ou encore des masterclass pour euh, se former pour ceux qui sont passionnés tout comme moi. Donc, et quand on a cette possibilité ou cette chance d'avoir fait un masterclass ou d'avoir suivi une formation de qualité ou encore quand, on, quand ce que l'on fait, le travail, le jeu que l'on donne à la télé est apprécié, par Dijon, on ne peut que euh, essayer donc de partager cette expérience afin que certaines personnes, parce qu'elles sont, elles sont nombreuses qui n'ont même pas la possibilité de se payer une formation de 30 000 francs pour 10 jours. Beaucoup diront comment elle peut dire elle est passionnée du métier. La personne, bien sûr, elle est passionnée du métier de la Torah et n'arrive pas. À économiser 30 000 pour pouvoir payer. Seulement, je vous répondrai aussi rapidement que euh, personne ne connaît les problèmes de l'autre. Personne ne connaît les problèmes de l'autre. On a la difficulté à payer cette formation. Il y a d'autres qui ont la possibilité et dont on paye même qui ne la font pas. Il y a chaque à chaque niveau, chacun a son souci. Donc, moi, je me suis dit. Puisque je reçois régulièrement des, des messages me demandant, me disant, je veux devenir acteur, que faire J'ai besoin de faire carrière dans le cinéma et ma passion c'est l'actorat, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, fort de tous ces messages que je reçois, j'ai dit, pourquoi ne pas partager la petite expérience que j'ai pu avoir dans le métier en tant qu'acteur et aussi en tant que technicien et aussi la petite expérience que j'ai eue dans mes multiples formations dans des écoles où j'ai dû payer la formation euh, en ligne pour des difficultés de ne pas pouvoir être sur place et faire une formation physique j'ai dû quand même payer pourquoi ne pas apporter cela et échanger avec mes frères avec des passionnés pour que chacun puisse trouver euh, son chemin si ça peut aider on ne sait jamais que chacun trouve son chemin afin qu'un jour euh, il puisse vivre de son rêve alors nous avons commencé voici la troisième vidéo que nous enregistrons pour euh, euh, devenir acteur le métier de l'actorat voici donc la troisième vidéo la première était sur euh, la croyance en soi, la confiance en, en, en soi. Et là, nous avons parlé du besoin de, de, de rester le plus possible, naturel, quand on veut devenir un acteur. C'est de ça que nous avons parlé euh, dans, dans cette vidéo-là, et aussi du fait d'avoir entièrement confiance en, en soi, de d'abord croire en soi, se connaître soi-même, se connaître soi-même qui était très important parce que la connaissance de soi nous aidait à avoir à être confiant être confiant. Beaucoup de personnes euh, trébuchent dans la vie parce qu'elles n'arrivent pas à, à, à se comprendre, à comment dire ça, à, à avoir confiance en elles-mêmes. Alors, il est très important quand on veut faire dans le métier de l'acteur de croire en soi, de de, de, de, de se connaître soi-même et par la suite pour revenir dans Croix en soi, je donnais l'exercice du genre, il faut observer ce que vous faites actuellement, il faut vous observer pendant une conversation avec quelqu'un et aussi observer la personne, ça vous aide à comprendre comment vous vous comportez dans tel type de, de, de, de conversation et comment la personne aussi se comporte, vous, vous puisez de là des qualités en vous qui vous permettent de développer un personnage et dans la deuxième vidéo je je parlais de l'imprévisibilité qui était un caractère de quelque chose qui n'est pas prévu de poser un acte qui n'est pas prévu l'imprévisibilité euh, se comprenait aussi en quelque sorte comme euh, l'improvisation l'improvisation donc euh, le fait de sortir en vous de proposer et j'expliquais qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ne reviennent pas sur les écrans parce qu'on a trouvé qu'ils sont monotones, ils sont monotones et la monotonie à un niveau ça, ça n'intéresse pas aux réalisateurs, ça n'intéresse pas encore moins aux téléspectateurs parce qu'on euh, aime voir un acteur qui est polyvalent je parlais de moule toujours dans cela et je donnais l'exercice à demander à chacun de proposer en une minute 30, 30 secondes, une petite vidéo sur une histoire que chacun a conçu sans écrit, improvisée, que, qui a une certaine cohérence et que nous devions diffuser sur cette chaîne. Nous attendons toujours cette vidéo pour la suite. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'écoute, mais avant de, de, de prendre le thème d'aujourd'hui, je voudrais dire merci à tous ceux qui regardent ce programme, tous ceux-là qui likent ce programme, tous ceux qui laissent des commentaires et aussi dire merci à, à, à, à ces personnes qui partagent qui partagent euh, euh, ce que nous faisons et inviter par la suite. Ceux qui hésitent encore, qui traînent encore le pas à s'abonner sur la chaîne, qui traînent le pas à suivre ce programme, qui traînent le pas à commenter nos vidéos, qui traînent le pas à liker nos vidéos, qui traînent le pas à activer la cloche de notification, de le faire. Vraiment, euh, priez, faites-le. Faites-nous ce plaisir. Nous vous le demandons humblement de le faire pour nous. Abonnez-vous à la chaîne MyFrica TV. Likez toutes nos vidéos. Commentez nos vidéos. Euh, activez la cloche de notification. Donnez-nous vos ressentis par rapport à nos vidéos. Vous savez, c'est dans des critiques. C'est quand on reçoit des critiques que l'on euh, s'améliore. Donc, je compte sur vous pour euh, un abonnement massif sur la chaîne et aussi euh, des commentaires sur nos différentes vidéos. Il y, a, il y en a assez, il y a de nouvelles vidéos qui sont en train euh, d'arriver sur la chaîne et nous travaillons euh, pour, euh, pour vous satisfaire, pour vous proposer des contenus à la dimension de vos attentes. Et on peut ne pas être à la dimension de vos attentes seulement, c'est à vous de nous dire euh, ce que vous attendez de, de, de nous. Alors, nous allons donc pour euh, cette troisième livraison parler de l'écoute. L'écoute. Vous savez, on dit parfois, euh, arrive sûrement ceux qui prennent le temps d'être patients, d'écouter. On ne perd rien à écouter. On ne perd rien à être concentré. De l'écoute, je parlerai aussi de la concentration. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. L'écoute. Concentrer sur l'objectif. Concentrer sur l'objectif. Vous voyez, quand vous recevez un scénario vous avez, après lecture du scénario, un moment de discussion avec le réalisateur. C'est un moment très important. Très important et capital dans la mesure où celui-ci vous met dans le bain de votre personnage. Comment? Beaucoup vont se poser cette question. Vous avez lu le scénario. Vous avez lu le scénario. Après lecture du scénario, il y a un certain nombre de questions que vous vous posez. Beaucoup de questions d'ailleurs. La seule personne qui peut, qui peut répondre à ces questions, c'est le réalisateur. C'est le réalisateur. il y a eu... La construction des personnages, la Bible, ce que nous appelons la Bible des personnages, où on définit le caractère de chaque personnage. Seulement, il y a celui-là qu'on appelle le réalisateur qui vient enrichir en fonction de ce que lui, il va présenter à la télé. Vous avez dans ce moment Intime. C'est un moment intime que vous avez avec lui. C'est le moment pour vous de quitter votre zone de confort qui est vous personnellement pour entrer dans la zone de confort du personnage que vous allez incarner. Parce que quand vous avez un personnage vous laissez le « vous » que vous êtes côtés. Vous enlevez votre casquette. Si c'est moi, par exemple, Laurent Kéboué, j'ai le personnage d'Alex dans un film. Qu'est-ce que je fais? J'enlève de moi ma casquette de Laurent Kéboué et je deviens Alex. Et je deviens même sous au nom de Laurent Hiboui tant que je suis sur le plateau tu peux prononcer Laurent Hiboui les milliers de fois je ne comprends pas je n'entends pas je ne comprends pas je n'entends pas je n'écoute pas mais une fois que tu dis Alex je me tourne parce que je me suis immergé dans ce personnage C'est ce moment intime que vous avez avec le réalisateur, la discussion que vous avez avec lui pour mieux comprendre ce personnage qui vous permet une immersion plus facile, une transition plus facile du vous que vous présentez quand vous êtes devant lui et le vous et le personnage, pas le vous et le personnage que vous allez incarner. Pour cela pour être le personnage pour être à la hauteur des attentes de la technique de la production de la réalisation vous devez être à l'écoute vous devez écouter je n'ai pas dit vous devez entendre ou vous deviez suivre non vous devez être vous devez écouter être focus comme le dit concentré sur le sujet pour lequel vous êtes là. C'est très important. C'est très, très important. Avec l'avènement aujourd'hui de la nouvelle technologie, les téléphones Android, dernier cri, tel, tel, tel, les plus gros téléphones, l'écoute, de sa nature sur des plateaux de tournage. L'écoute disparaît et laisse place à l'entendement. On entend, mais on n'écoute pas. On entend, mais on n'écoute pas. Quand vous n'avez pas besoin d'être dans votre téléphone tous les dix minutes, quand vous êtes sur un plateau de tournage. Non. Vous n'avez pas besoin. Parce que parfois, vous êtes là, vous discutez, vous travaillez une scène, vous avez le scénario à main. Et votre vis-à-vis, -vis, lui, il est concentré, il écoute. Mais après, vous dites, euh, désolé, une minute, je réponds à ce message. Vous tapez là, vous répondez au message. Et vous revenez dans le truc. Vous venez de vous déconnecter complètement de la scène. Ah oui. Là, vous venez de vous déconnecter complètement de la scène. Il va falloir du temps. Si jamais vous laissez tomber le téléphone. Pour vous replonger dans la scène. Il va falloir énormément de temps pour vous replonger dans la scène. Ne vous laissez pas, vous qui voulez devenir des acteurs, influencer par la nouvelle technologie. Ne vous laissez pas influencer par ces différents réseaux de communication que vous avez puisque... Après la scène, après le tournage, vous retournez dans votre réseau. Faites une chose à la fois quand vous voulez être acteur. Jouez. Laissez de côté tout ce qui peut vous distraire. Écoutez. Là maintenant, si vous regardez cette vidéo en faisant autre chose, il y a plein de choses qui vont vous passer des côtés et vous allez vous dire, j'ai écouté la vidéo, je sais de quoi il parle, mais vous ne seriez pas capable d'expliquer concrètement de quoi on parle dans cette vidéo. Parce qu'au moment où vous étiez en train de la regarder, vous faisiez plusieurs choses, ou vous faites plusieurs choses. L'écoute est un point très important. Au cinéma. Ne tombez pas dans le piège de la nouvelle technologie. Tu peux entendre ce qu'on dit sans écouter. Tu peux entendre ce qu'on dit sans écouter. Ah oui, tu peux entendre ce qu'on dit sans écouter. Parce que le moment où quelqu'un t'explique quelque chose, t'explique une scène, parfois la personne explique en s'immergeant dans ce qu'elle attend de toi. Et c'est quand tu écoutes que tu ressens ce que la personne te dit. Quand tu écoutes, quand tu es concentré, au moment où vous parlez de la scène ou que vous lisez la scène, sans le vouloir, de la façon la plus naturelle, comme on le dit, tu te trouves en train de développer des émotions, des sentiments, d'avoir un état d'esprit pour cette scène-là. Oui. Et là, rien n'est plus forcé. Mais alors rien. Mais si pendant qu'on te parle de la scène, toi, tu es dans autre chose, tu veux faire un selfie pour poster sur les réseaux sociaux, informer aux gens que tu es aux entraînements, tu veux faire si si ça, tu veux faire une coup de vidéo parce que tu te dis que tes fans t'attendent pour avoir ton actualité. Ah oui, à l'instant-là, les fans t'attendent, mais demain, si tu n'es plus sur la scène, les fans vont aller ailleurs. Ils iront ailleurs. On te suit quand tu es d'actualité, quand tu marques les esprits. Mais du moment où tu ne marques plus les esprits, on te laisse tomber. C'est naturel, c'est la loi du monde. C'est la loi du monde. On ne peut que suivre un leader. On ne peut que suivre quelqu'un qui inspire. Et quand on dit que tu es devenu star, ça veut dire que tu inspires des générations. Mais maintenant, si tu penses que tu inspires déjà des générations parce que tu as joué dans un film et que, bon, dans ton quartier, tout le monde t'apprécie, tu n'as plus besoin de fournir des efforts, tu connais déjà, tu ne peux plus prêter attention à ce que l'on dit, désolé. Tu vas voir ton public se tourner vers une autre personne, une nouvelle personne qui vient avec une nouvelle énergie, un nouveau désir, de s'exprimer, qui propose autre chose aux gens. Dans l'écoute, dans l'échange que tu as, soit avec le directeur d'acteur, soit avec ton vis-à-vis, -vis et que tu es concentré, tu écoutes, ton corps réagit naturellement à l'écoute. Et ton esprit, sans le vouloir, fait des propositions, improvise, Embellit, crédibilise ton personnage. L'écoute. L'écoute. Ça ne veut pas dire que vous, vous devez laisser votre téléphone loin. Parfois, vous avez besoin, pour ceux qui ont des managers, de les informer à quel niveau vous vous trouvez avec le travail et tout. Mais maintenant, prenez la peine de le faire Avant de commencer parce que une fois moi par exemple je vais vous dire je vous donne mon expérience quand je veux travailler à chaque fois que je vais travailler tourner comme acteur je me retrouve parfois enfermé dans une chambre je m'enferme dans une chambre je me place face à mon mur et je dis me voilà qui veut me lancer, je sors de moi ma casquette, du moi que je suis, faut que je devienne le personnage, du moment où je vais me tourner de ce mur, parce que là je veux me mettre moi dans le mur qui est en face de moi, et dès que je me tourne et que mon visage regarde du côté opposé, je ne dois plus être le personnage. Je ne dois plus, être le, je dois plus être moi, mais je dois être le personnage autant pour moi. Chacun, chaque acteur, pour des professionnels bien sûr, ou pour ceux qui aspirent à devenir des professionnels, ils ont un moment de détachement entre le soi-même pour devenir le personnage du film. Tant que vous ne réussissez pas à le faire, il y a un problème. Et pour réussir à le faire, il faut rester concentré. Restez concentré sur l'objectif. Sur ce que vous voulez faire. Et dès que vous revenez, vous aurez une multitude de questions à vous poser. Aujourd'hui, dans l'écoute, nous allons prendre quatre points de mon expérience personnelle que j'ai pu développer pour qu'on la partage. Comment je fais quand je suis face à une, à, à une scène Déjà, j'écoute énormément le directeur d'acteur ou le réalisateur qui me parle et même quand j'échange avec mon vis-à-vis, -vis, on se donne, on fait une italienne, c'est comme ça qu'on appelle, on fait une répétition non-filmique de la scène, je reste concentré, j'écoute ce qu'il dit. Parce que si tu n'écoutes pas, tu entends seulement, tu conviens déjà avec moi que tu ne sauras même pas à quel niveau... Ton vis-à-vis -vis chute va chuter et à quel niveau tu entres? Il y aura chevauchement dans les répliques. Et être acteur, ce n'est pas quand tu parles que tu joues. Quand l'autre parle, tu vas jouer. Et comment jouer quand l'autre parle si on n'écoute pas, si on n'a jamais écouté ce que la personne dit pour que toi, le personnage adverse, tu réagisses. Comment jouer ressenti quand toi-même tu n'écoutes pas, tu n'es pas concentré, tu es distrait par des selfies qui vont aller sur des réseaux sociaux, tu es distrait par des photos pour tes profils, pour ci, pour ça, tu es distrait par des appels téléphoniques, tu es distrait par des problèmes de famille, tu es distrait par ci, on peut être affecté, ce n'est que naturel. Mais maintenant, faut jamais laisser nos sentiments prendre le dessus sur le jeu d'acteur, sur ce que nous sommes venus faire. Non. Détachons-nous toujours de ce que nous avons comme amertume au fond de nous. C'est très important. Alors, pour rester concentré, pour écouter, le premier conseil que je peux vous donner déjà, c'est quand vous êtes sur le plateau... Mettez de côté vos téléphones, mettez-les sur silencieux, pourquoi pas éteignez votre téléphone pour rester concentré, restez uniquement sur l'objectif de votre présence. Mettez de côté vos téléphones. Soyez présent dans la conversation. Écoutez la personne qui vous parle. N'entendez pas. Écoutez la personne qui vous parle. Soyez présent. Écoutez la personne. Écoutez vous rend naturel. Écoutez vous rend naturel. C'est comme quand vous êtes dans une conversation avec un ami et que vous, vous êtes à l'écoute, vous êtes concentré dans l'histoire qu'il vous raconte. Quand un moment, parfois quelqu'un vous raconte son histoire du genre, une histoire qui est pathétique, qui est triste, et involontairement, il y a une goutte de lame qui coule. Après vous, avec honte parfois, vous faites ça. Ou avec jeûne. Pourquoi ça arrive Parce que vous étiez immergé. Vous étiez à l'écoute de cette personne. Vous n'aviez que cette personne dans votre tête. Toute votre attention était focalisée. Sur la personne. C'est vrai que l'esprit humain peut faire plusieurs choses à la fois. Mais pour être impeccable, en tant qu'acteur, faisons une chose à la fois. Une chose à la fois. Une seule chose à la fois. Alors, comment rester concentré? C'est la question que beaucoup doivent se poser là, aujourd'hui. Comment rester concentré? Je vais essayer de partager donc avec vous ma petite expérience. Comment rester concentré. Ton sentiment. Ton sentiment dans la conversation. Ton sentiment dans la conversation. Ce que tu ressens. Pendant qu'on cause Ce que tu ressens Le message que tu renvoies Le message émotionnel Le message corporel Que tu renvoies pendant la, la, la, la, la conversation C'est comme ça que je me regarde Qu'est-ce que je ressens en ce moment Qu'il me raconte cette histoire Ou qu'elle me raconte cette histoire De sa vie quel est mon état d'esprit? Comment est-ce que mon corps se comporte? Est-ce que je suis touché par son histoire? Est-ce que ça ne me dit rien? Ça peut ne pas vous dire quelque chose. Oui, quelqu'un peut vous raconter une histoire qu'elle croit être l'histoire la plus pathétique, la plus triste du monde. Mais vous, ça ne vous fait ni chaud ni froid. Ça veut dire que votre sentiment, ça ne marche pas sur vous. Vous devez donc changer. C'est comme ça que je fais. Si je sens que personnellement, je ressens rien, ça ne me dit rien, ça veut dire que personnellement, ça. il faut que je réfléchisse autrement. Et alors, je passe à une autre étape. Ça veut dire, j'ai lu le texte, je dois parler, je dois être concentré, je dois écouter, j'ai écouté, il faut que je rende le texte. Quel est mon sentiment au moment où je rends ce texte Je me rends donc compte que je ne ressens rien. Ce sont des questions que l'on se pose. Je ne ressens rien dans ce texte. Je change de tactique. Qu'est-ce que vous essayez de faire ressentir à une autre personne? Du moment où vous ne ressentez rien, vous n'avez aucun sentiment face à ce texte. Qu'est-ce que vous voulez ou qu'est-ce que vous essayez de faire ressentir à une autre personne à travers ce personnage que vous développez? À travers cette séquence particulière, qu'est-ce que vous essayez de faire ressentir à une autre personne? Dans quel état d'esprit voulez-vous que cette personne soit sentimentalement parlant au moment où elle vous regardera jouer ce personnage, jouer cette scène Dans quel état d'esprit voulez-vous que cette personne soit en ce moment où elle regardera ce film Ça, c'est la deuxième approche. La première approche étant... Votre ressenti personnel, votre sentiment personnel, ça c'est pour être concentré, pour rester à l'écoute, rester concentré. C'est votre ressenti personnel. Qu'est-ce que vous ressentez? Une fois que vous sentez que vous ne ressentez rien, jetez-vous sur celui qui va vous regarder plus tard qui va regarder le film plus tard. Qu'est-ce que vous essayez, à travers ce personnage que vous incarnez, de le faire... de lui faire ressentir? Qu'est-ce que vous essayez de lui faire ressentir, à cette personne qui vous regarde? C'est comme j'expliquais dans la première vidéo, vous croyez tellement en vous, vous avez confiance en vous, vous avez un personnage. Vous avez, en dehors du scénario, du texte qui vous avait été donné, vous improvisez. Une fois que vous avez improvisé, vous voulez ressentir ce que vous jouez. Vous voulez sentir ça passer sur vous. Parce que quand vous sentez cette chose passer sur vous, vous êtes tellement naturel. Maintenant, vous ne ressentez pas ça. Vous dites, ok. Personnellement, je ne sens pas cette chose-là. Je n'ai pas trop de sentiments face à ceci. Alors, comment le rendre agréable? Alors, vous pensez à celui qui va vous regarder. Et comme vous pensez à celui qui doit vous regarder, qu'est-ce que vous faites? Vous vous dites, c'est une question que vous vous posez. Alors, à travers ce que je veux jouer, à travers ce personnage, qu'est-ce que je veux qu'il voit? Qu'est-ce que je veux qu'il ressente en me regardant jouer? Là, vous jouez pour impacter sentimentalement sur celui qui vous regarde jouer. Qui vous regarde jouer. Si l'autre là aussi ne marche pas, je passe à la troisième étape. Ça veut dire, je me dis, sentimentalement, personnellement, pff, moi, ça ne me dit rien. Je pense à ce que je veux faire ressentir à celui qui me regarde. Jusque-là, ça ne marche pas. J'ai essayé de ressentir ça, je ne ressens pas. J'ai essayé de faire ressentir... Ce que je joue à l'autre, d'entrer dans sa tête, le faire vivre ma situation, à ma place, jouer, mais c'est lui qui vit ma situation, ça ne passe pas. J'arrive pas à être concentré dans ça. Bon, la troisième approche, c'est un moment décontracté, c'est-à-dire... Bah, il faut que je sois naturel le plus, le plus possible. Je dois, je dois être naturel. Je <rire> n'ai pas besoin de... Je dois être décontracté. Tu vois, je dois être décontracté. Il ne faut pas que je mette la pression. Il ne faut pas que je pense à ce que je ressens. Il ne faut pas que je pense à ce que je veux que l'autre ressente en me regardant. Il faut que je sois le plus simple possible. Il faut que je sois décontracté. Vous voyez, il faut que je sois décontracté. Mais il savait que même la troisième méthode, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce sont des méthodes pour rester concentré. Ça ne marche pas. Je prends donc la quatrième méthode. Vous, vous prenez la quatrième méthode. Qu'essayez-vous de faire ou qu'essayez-vous de les faire faire? Vous vous posez cette question. Qu'est-ce que vous essayez de faire dans ce personnage-là, avec ce personnage? Ou alors, qu'est-ce que vous essayez? Qu'est-ce que vous essayez de les faire faire de ce personnage Qu'est-ce que vous les essayez bon, Je dis bien, qu'essayez-vous de faire avec le personnage que vous incarnez Ou alors, qu'essayez-vous de les faire faire Donc, de faire faire le public qui doit vous regarder. Qu'est-ce que vous essayez de les amener à faire à travers ce personnage ou alors, personnellement, vous qui jouez, qu'est-ce que vous essayez de faire de ce personnage? Qu'est-ce que vous essayez de lui donner? Qu'est-ce que vous essayez de lui donner? Quelle est la direction que vous essayez de lui donner? Et l'autre qui vous regarde, qu'est-ce que vous essayez de le faire faire? Pourquoi? Parce que, parfois, vous jouez, vous avez envie d'amener quelqu'un à poser un acte. Vous avez envie d'amener quelqu'un à poser un acte. C'est ça, le quatrième point. Ou encore, vous jouez, vous avez envie de poser un acte. Vous avez envie de poser un acte. Mais maintenant, comment poser cet acte? Ou comment amener celui qui vous regarde à poser cet acte à votre place? C'est comme dire, euh, dans une scène de colère, quelqu'un qui dit, qui est tellement colérique, et qui dit, je vais te gifler. Si tu continues, je te gifle. Maintenant, c est, c est, vous pouvez le ressentir. Vous pouvez sentir ce que vous dites. Vous pouvez ressentir de la colère en vous. Mais vous pouvez aussi amener l'autre à ressentir ce que vous voulez donner à travers cette réplique que vous donnez. Ah oui? Ou alors, vous dites, bon, c'est un moment de je, je m'amuse là. Ou alors vous posez la question Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux le frapper. Qu'est-ce que j'essaye de le faire faire? j'essaie de les amener à le frapper à ma place voilà comment je reste concentré ça dit je reste dans mon sentiment ce que je ressens et par-là-dessus ce que j'essaye de faire faire aux autres ou ce que j'essaye de faire sentir ou ressentir aux autres ou alors je reste le plus possible décontracté le plus possible, simple dans l'incarnation de ce personnage je n'essaye pas d'aller plus ou d'aller moins je reste moins je reste naturel, je joue, je joue. Maintenant, de ce naturel, de ce fait d'être décontracté, beaucoup tireront des leçons, beaucoup trouveront leur compte. C'est comme ça. <coughs> Désolé. Il y a des personnages où on n'a pas besoin de fournir des efforts pour les jouer. Surtout quand on essaye de comprendre, de ressentir ce personnage, on n'y arrive pas. On essaye de le faire ressentir aux autres, on n'y arrive pas. On essaye de le, de, de jouer ce personnage-là, c'est est compliqué. On essaye de faire vivre ce personnage, c'est compliqué. On essaye de faire vivre aux autres et après on dit... Le juste milieu ici, c'est que je sois naturel, je sois vrai, je joue. Je dois être simple. Et si toutes ces quatre étapes ne marchent pas, chez vous, laissez tomber. Laissez des côtés. Laissez des côtés et allez vers le réalisateur, discutez avec lui de vos difficultés à entrer dans le personnage. Et écoutez-le. Écoutez-le. Ce sont des points que vous deviez étudier quand vous êtes face à, à une scène. Et ça varie d'un film à un autre. Ça varie d'un film à un autre. Il peut y avoir des films où immédiatement vous éprouvez un sentiment. Il peut y avoir d'autres où immédiatement vous voyez que vous faites plutôt ressenti, vous amenez plutôt l'autre Ressenti votre personnage, ou alors il peut avoir l'autre où vous trouvez qu'il faut le jouer de façon la plus naturelle, la plus simple, ou encore l'autre où vous essayez de faire quelque chose de ce personnage ou d'amener l'autre à faire quelque chose de ce personnage. Tout compte fait, vous devez rester concentré, rester à l'écoute, écouter énormément et ne jamais se laisser distraire par quoi que ce soit. Un bon acteur, les meilleurs acteurs sont les acteurs les plus concentrés. Parfois ce sont des personnes les plus désordonnées, mais quand il s'agit de travailler, sont les plus concentrés. Je vais terminer par quelqu'un que j'ai tellement suivi, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme, si vous écoutez ses interviews et tout, lui, il dit souvent, j'ai toujours été en retard à tous mes rendez-vous, à presque tous mes rendez-vous, sauf sur un plateau de tournage, sauf sur un plateau de tournage. Donc, ne soyez pas en retard sur un plateau. Soyez présent, vivez l'instant présent, vivez le moment où vous partagez un plateau de tournage, soyez le plus possible, concentré, écoutez, votre carrière se fonde là-dessus. La concentration, l'écoute, c'est en ça que constitue votre carrière. Merci beaucoup d'avoir écouté cette autre vidéo. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente, à d'abord suivre la précédente avant de, de prendre celle-ci. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne TV, Invitez vos amis à le faire, Partagez la vidéo avec vos amis qui aiment le métier, qui voudraient faire carrière, afin que chacun tire de cela euh, cette petite conclusion qui peut l'aider pour la construction de sa carrière. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser là sur le commentaire. Likez la vidéo et nous allons répondre à vos questions dans les prochaines vidéos. Activez aussi la cloche de notification. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, prière de faire un abonnement, de partager. Abonnez-vous. Et aussi, euh, voilà, pour ceux qui le sont, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe derrière la production de, de ce programme. Retrouvons-nous vendredi prochain pour le quatrième point de ce programme. Ce fut un très grand plaisir d'être en votre compagnie une fois de plus. Je vous aime très fort, très très fort, vous le savez bien. Je suis le fils du peuple. Merci, ciao.